Et eh bien salut tout le monde, c'est Spint et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement à router votre Nexus 5 ou votre téléphone Android, peu importe. Aujourd'hui on va le faire sur un Nexus 5. Euh, donc commençons tout de suite. D'abord il va y avoir quelques petits prérequis à mettre en place, donc c'est parti Hop, on va commencer par aller sur Google tout simplement et vous allez taper TWRP. Il s'agit d'un petit... Euh, d'un custom recovery comme on appelle ça tout simplement. Donc euh, bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas bien grave. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut l'installer. Donc, vous arrivez sur cette page. Ensuite, là, où vous allez, c'est tout simplement ici dans w... TWRP 2.8.5.0 released. Euh, donc bon... Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est celle à la dernière version. Peut-être que pour vous, ce sera un petit peu plus tard et il y aura déjà d'autres versions qui sont sorties. Mais dans tous les cas, ça reviendra au même. Donc, hop, on va dedans. On arrive sur cette page. Ici, vous avez un lien vers « Devices page ». Hop, vous cliquez dessus. Et ici, vous allez tout simplement rentrer le nom de votre appareil. Donc, pour ma part, c'est le LG Nexus 5. Donc, on va taper « Nexus 5 ». Non, pas « Nexus 85 », il n'est pas encore sorti. Hop, « LG Nexus 5 ». Voilà, on arrive ensuite sur cette page ici présente. Euh, donc voilà, il y a pas mal de petites informations, ça ne nous intéresse pas trop les premières Et on arrive ici à Download Links, donc les liens de téléchargement Et on va cliquer sur Primary qui est recommandé Hop, on arrive sur cette page, on a toutes les versions de, de TWRP qui sont disponibles Et on va tout simplement lancer le téléchargement de celle-ci en cliquant dessus Hop, voilà, vous allez ensuite dans Download TWRP.img Hop, et c'est parti, ça vous lance le téléchargement Ensuite, vous revenez en arrière, tac tac, on revient ici, et on descend un petit peu, on arrive ici dans Fast Boot Install méthode donc euh, pas de route requis, c'est normal vu que de toute façon, bah, ça va nous permettre de, de router notre téléphone. Donc, ils nous disent qu'on a besoin d'installer les platform tools de Android SDK sur notre ordinateur, donc euh, on va le faire tout de suite. Vous allez cliquer sur ce lien, hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, Hop, on arrive sur cette page, donc qui est une page officielle d'Android hein, pour les, les développeurs d'Android. Euh, vous allez aller ici dans Installing the SDK. Tac, on clique dessus, Standalone SDK Tools et Download the SDK now. Ensuite, donc là, vous avez toutes les versions qui vous proposent. Si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur Windows. Pour ma part, je suis sur Windows, donc on va télécharger celle-ci, Installer r24 machin truc etc. Windows.exe Ok, on arrive là-dessus, là on a les termes, les conditions, etc, etc, blablabla. Hop, j'ai lu et j'accepte les termes et les conditions, et on lance le téléchargement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite quand c'est terminé. Voilà, donc on se retrouve avec ces deux petits fichiers, donc on, tout simplement on va lancer l'installeur pour installer le SDK d'Android. Hop, exécuter, next, ok, next. Donc là on va installer juste pour moi étant donné que je n'ai qu'une seule session sur mon ordi. Après si vous voulez, si vous avez plusieurs sessions et que vous voulez l'avoir sur toutes les sessions bah, il faut faire ça. Moi pour ma part ça ne change rien. Next. Et ici on va choisir un petit dossier d'installation. Et donc moi pour que ce soit plus simple je vais l'installer directement sur le bureau. Donc on va, hop, on va mettre voilà, bureau ici. Et pour pas que ça installe tous les fichiers en vrac ici je vais rajouter Android SDK. Voilà et on va rajouter un backslash au cas où. Next, ici c'est bon, install. Voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Ce qu'on va faire en attendant c'est créer un nouveau dossier sur notre petit bureau, nouveau dossier. On va l'appeler euh, Flash, Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et on va tout simplement mettre l'autre le, le, fichier qu'on avait téléchargé, donc le, le premier qu'on a téléchargé, TWRP 2.8.5.3 etc., etc. Et on va le mettre dedans. Hop, on y reviendra un petit peu après. D'ailleurs, on va déplacer ces deux dossiers ici, et l'installeur, on n'en aura plus besoin. Alors, donc c'est bon, c'est fini, on appuie sur « Next », et là, ça va tout simplement nous lancer le SDK Manager. Donc « Finish », on attend un petit peu, et ça va nous le lancer. L'installeur, je vais le déplacer ici. Voilà, donc là, on arrive dans cette fenêtre. On attend un petit peu que ça charge, et voilà. Alors, donc là, il y a des trucs à cocher et à décocher. Donc c'est très simple, vous allez tout simplement décocher le Android 5. API 22, puisqu'on ne va pas s'en servir en fait, et ça va prendre 3 ans si vous le laissez cocher à tout télécharger. Par contre ici voilà, on a besoin du Android SDK Platform Tools, donc ça c'est très bien. Le bull Tools on va laisser également, même si techniquement on n'en a pas besoin, mais bon ça pèse pas grand chose, donc euh, voilà. Et on va descendre ici, il nous faut également... Le Android support librairie, n'a pas forcément besoin, mais par contre le Google USB driver c'est très nécessaire. Donc voilà, on va, on va laisser comme c'est. Pensez bien à décocher le Android 5.1 API 22 et install 4 package. Voilà, c'est parti, on lance, ici il faut accepter, hop, accepte licence et install. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, ça devrait aller assez vite. Voilà, donc après une petite minute, c'est terminé de télécharger. On peut quitter ça, close. Et on se retrouve donc avec ce qu'il nous faut, tout simplement. Donc, on peut fermer le Android SDK Manager. Tac. Et maintenant, on va aller donc dans le Android SDK, le dossier qu'on avait mis sur notre bureau. Voilà. Euh, et voilà, donc ça nous a installé tout ça. On devrait avoir dans Platform Tools quelques petits trucs sympathiques, comme le ADB, par exemple. Et donc là, il va falloir vérifier si ça fonctionne, tout simplement. Alors, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, on va faire... SHIFT plus clic droit avec la, la souris et normalement on devrait avoir voilà ouvrir une fenêtre de commande ici. Donc pensez bien à appuyer sur la touche Shift de votre clavier qui est tout simplement la touche euh, au-dessus de contrôle avec la petite flèche euh, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, hop, ouvrir. On arrive ici, et donc là pour tester on va tout simplement taper ADB. Tac et a priori ça a l'air de fonctionner. Donc, juste une petite information pour nous simplifier la vie. Vous avez pu voir que tout à l'heure euh, la commande adb fonctionnait très bien, mais c'est parce que j'avais exécuté euh, le, le cmd exactement à l'endroit où il fallait, c'est-à-dire ici. Mais par exemple, si je vous montre, si j'exécute le cmd à partir du, du dossier racine, donc euh, c'est user2. Euh, euh, Robin, ok. Donc, euh, si je fais adb, voilà, ça ne fonctionne pas. adb n'est pas reconnu, blablabla. Donc, ça ne marche pas. Comment faire pour que ça fonctionne C'est assez simple en fait, il suffit de savoir comment faire. Donc déjà vous allez retourner dans Android SDK, dans, enfin dans votre dossier, peu importe où vous l'avez installé. Vous allez dans Platform Tools, Hop, vous cliquez sur la barre en haut qui, qui vous permet de, de naviguer, hein, simplement la barre avec euh, le, les chemins. Vous allez prendre tout ça, vous faites copier, hop, on peut fermer. Ensuite vous allez dans démarrer, clique droit sur ordinateur, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement. Et là, on va descendre un petit peu dans les variables système, on va trouver Path, et dans Path, on va cliquer dessus, Modifier. Et à la fin, on va rajouter tout simplement un point-virgule, donc assurez-vous d'être bien à la fin, et vous faites CTRL-V pour tout simplement rajouter ce que vous venez de copier, donc pour, pour rajouter le chemin. OK, OK, et OK. Et donc là, si je recommence normalement, CMD, ADB, ça fonctionne Ok donc petite dernière chose à faire avant de pouvoir aller sur le téléphone, donc vous avez précédemment installé, enfin téléchargé les, le, le USB driver de Google qui se situe normalement ici. Euh, il va falloir tout simplement maintenant l'installer, donc vous allez voir c'est assez simple. Vous allez aller ici dans démarrer, clic droit sur ordinateur, gérer. Hop ça va vous ouvrir cette fenêtre et ici vous allez aller dans gestionnaire de périphériques. Et là, normalement, dans Autre périphérique, s'il n'est pas étendu, vous avez Nexus 5, ou alors le nom de votre téléphone. Vous faites clic droit, mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur. Et là, vous allez tout simplement donner exactement l'emplacement de celui-ci. Alors moi, pour ma part, c'est sur le bureau. Ensuite, dans Android SDK, Extra, Google, et vous cliquez sur USB Driver. OK. Suivant. Voulez-vous installer l un, l un, l un, l un Oui. Toujours faire confiance au logiciel euh, provenant de Google, oui, bien sûr. Installez. Voilà, donc c'est bon, c'est terminé. Alors, j'ai pas précisé, mais évidemment, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà avoir branché votre téléphone à votre ordinateur. Hein. Évidemment, c'est euh, logique. Voilà. Donc, euh, si jamais vous n'avez pas eu euh, la, le Nexus 5 dans autre périphérique, il faut bien entendu l'avoir branché à votre ordinateur via le câble USB. Alors oui, autre chose de très important, avant de passer à la suite, assurez-vous bien d'avoir fait une sauvegarde de toutes les choses que vous voulez conserver sur votre Nexus 5, parce que le fait de router, vous allez devoir en fait déverrouiller le bootloader, et de ce fait, euh, ça va supprimer tout simplement tout ce que vous avez sur votre Nexus, et le réinitialiser euh, à zéro, c'est-à-dire le, le remettre dans le même état, où vous l'aviez quand vous l'avez reçu, donc pour ça, bah, tout simplement, vous le branchez à votre ordinateur, et vous allez ici, donc, ordinateur, Nexus 5... Voilà, mémoire, etc. Et vous avez juste à sauvegarder les dossiers les plus importants. Par exemple, moi, généralement, ce que je fais, c'est d'essayer, c'est-à-dire là où sont stockés là où sont stockées toutes vos vidéos et vos photos que vous avez prises avec euh, l'appareil photo du téléphone les downloads donc euh, on ne sait jamais si vous avez téléchargé des trucs genre des musiques etc normalement c'est là dedans donc ça généralement je le sauvegarde également et euh, musique tout simplement parce que voilà moi j'ai un certain nombre de musiques et ça fait toujours plaisir mais voilà après c'est à vous de voir vous sauvegardez ce que vous avez envie de sauvegarder et si vraiment vous euh, vous en avez rien à foutre bah, passez cette étape c'est pas grave moi généralement voilà je sauvegarde ces trois choses là et également mes SMS, et d'ailleurs pour les SMS, euh, je passe par l'application SMS Backup and Restore, donc euh, je vous laisse aller voir, c'est assez simple comment ça marche, normalement ça vous créera un petit dossier ici, qui s'appellera SMS Backup and Restore, et vous devriez avoir un fichier dedans, vous avez juste à le sauvegarder, et vous le remettrez ensuite par la suite sur votre téléphone, voilà, donc ça c'était juste pour le petit côté Backup, euh, avant de passer à la suite, je vous préviens, voilà c'est tout, vous, vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, mais il faut que vous sauvegardiez si vous en avez envie, euh, les données que vous n'avez pas envie de perdre avant de passer à la suite, voilà. Donc on se retrouve maintenant sur le Nexus 5, sur le, sur le téléphone tout simplement, donc on l'allume, tac, on va tout simplement aller dans les paramètres, et la première chose que vous allez devoir regarder c'est en quelle version d'Android vous êtes, parce qu'on va avoir un petit problème malheureusement si vous n'êtes pas dans la bonne version, je vais juste baisser un petit peu la luminosité pas que vous soyez complètement aveuglé voilà sur le sur la vidéo. Alors, donc vous allez descendre tout en bas, vous allez dans à propos du téléphone et là vous allez essayer de checker votre version d'Android. Et là comme vous pouvez voir, on est en Android 5.1 et malheureusement, bah, ça va poser problème et il va falloir régler ça. Donc pour ceux qui sont en Android 5.0, c'est bon. Vous n'aurez pas besoin de regarder ce qui, va, ce qui va suivre, donc du coup vous n'avez qu'à cliquer sur la notation qui est juste en bas quelque part, enfin quelque part sur l'écran dans tous les cas, pour vous téléporter dans un autre endroit de cette vidéo. Euh, si malheureusement vous êtes comme moi en 5.1 euh, ou en 5.0.1, je suis pas sûr qu'il y ait le problème également en 5.0.1, mais on ne sait jamais. Donc euh, je sais que ça marche en 5.0, en 5.0.1 je ne sais pas et je sais qu'en 5.1 ça ne marche plus du tout. Donc voilà si vous êtes comme moi en 5 points, eh bien on continue, on va régler ce problème et on va tout simplement réinstaller une ancienne version d'Android. Donc voilà. Alors pour ça, pour ça vous allez retourner en arrière. Vous allez, vous, en fait non c'est bon, vous, vous retournez dans à propos du téléphone. Vous descendez tout en bas et là vous allez spammer numéro de build tout en bas. Hop, vous appuyez comme ça plusieurs fois dessus. Normalement, il faut appuyer cette fois dessus et vous serez en fait, vous aurez l'option développeur. Donc là, moi, comme vous pouvez voir, inutile, vous êtes déjà un développeur. C'est parce que je l'avais déjà fait. Mais normalement, si vous ne l'avez jamais fait, bah, vous, ça, ça va vous débloquer tout simplement le menu développeur. Donc vous revenez en arrière et là, effectivement, vous avez option pour les développeurs. Vous allez dedans. Hop. Et maintenant, il suffit de descendre un petit peu et d'activer débogage USB. Qu'est-ce que ça va faire Et eh bien tout simplement, ça va permettre à votre téléphone d'être contrôlé par votre PC. Donc je vais juste reset le truc, moi juste, voilà. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc voilà. Débogage USB, je l'active. Ok. Voilà, donc là on a entendu sur le PC qu'il qu a reconnu quelque chose. On attend un petit peu. Et si tout se passe bien. Si tout se passe bien, voilà. Si tout se passe bien, il y a un petit menu qui s'affiche comme ceci. Et donc en fait, il va tout simplement vous demander euh, votre autorisation pour euh, être contrôlé par le PC en question. Donc moi, en l'occurrence, voilà, toujours autorisé sur cet ordinateur et vous faites « OK ». Donc voilà, ça c'est fait, on est tranquille, vous pouvez retourner, on s'en fout, voilà. Hop, verrouillez votre téléphone et maintenant, tout va se passer sur le PC. Donc, sur le PC, vous allez d'abord aller sur Internet... Et vous allez aller sur ce site, donc c'est developers.google.com, c'est quelque chose de fiable, bien évidemment. Et c'est à cet endroit que vous pourrez télécharger toutes les factory images pour vos téléphones. Alors généralement, c'est les Nexus, évidemment, puisqu'on est sur un truc de Google. Donc, vous allez descendre un petit peu. Voilà, vous allez descendre jusqu'à Nexus 5, tout simplement, il est là. Et vous allez télécharger ici, 5.0 LRX210. Enfin, c'est 21, enfin 21 O, pardon. et vous allez tout simplement cliquer là-dessus, ce qui va lancer le téléchargement de cette ROM. Alors, ça va prendre un certain temps, étant donné qu'elle pèse quasiment 1,5 giga, je crois, même plus. Euh, donc voilà, et une fois que c'est téléchargé, eh bien, on se retrouve. Donc voilà, le téléchargement est terminé, on se retrouve avec ce petit fichier .tgz, donc on va l'ouvrir tout simplement. Ça s'ouvre avec WinRAR. Je pense que tout le monde a WinRAR de nos jours, mais si ce n'est pas le cas, ben je vous invite à aller le télécharger. Ça s'écrit W-I-N-R-A-R. -R. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Vous allez tout simplement prendre le dossier qui est à l'intérieur et le glisser sur votre bureau. Ok, ça on peut fermer. Maintenant, ce dossier-là, vous allez l'ouvrir, vous allez donc dedans. Et ici, vous allez faire Shift plus clic droit de la souris et... Ouvrir une fenêtre de commande ici. Maintenant, vous avez ça. Donc, si vous n'avez rien touché sur votre téléphone, normalement, le débogage USB est toujours activé et fonctionne. Donc, je vais vous montrer. Maintenant, on va pouvoir normalement prendre le contrôle du téléphone à partir de l'ordinateur. Donc, on va taper « ADB reboot, reboot Loader Entrée ». Et voilà. Comme vous pouvez voir, le téléphone vient de Reboot tout seul. Et normalement, vous devrez vous retrouver sur ce menu donc maintenant c'est là qu'interviennent les choses sérieuses c'est à dire que dès à présent vous allez devoir euh, tout effacer tout, tout ce qu'il y a sur votre téléphone en fait va être remis à zéro va être totalement réinitialisé donc euh, voilà c'est là en fait que, que tout est effacé donc si vous n'avez pas fait de backup bah tant pis il vaut mieux en faire une ok donc c'est parti je vais vous montrer comment faire pour débloquer, déverrouiller le bootloader je vais juste remettre ça bien histoire que vous puissiez le voir Hop, mise au point. Ok. Donc, toujours dans l'invite de commande Windows, vous allez faire Fastboot, sans faire de faute, Fastboot OEM, Unlock, Entrée. Maintenant, ça va vous ouvrir un petit menu comme ça sur votre téléphone. Donc là, vous allez vous déplacer avec les boutons de volume sur, sur le côté du téléphone, vous allez aller sur Yes, et vous allez valider avec le bouton Power. Yes, comme ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, il est tout simplement en train de faire le vide sur votre téléphone et de tout effacer. Tac. On va mettre ça bien. Ok. Et eh bien, c'est fait, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est fait, c'est fini. Alors, est, il est possible que ça prenne un peu plus de temps. Pour moi, ça a pris 21 secondes. Donc voilà. Ensuite. Donc, euh, c'est là que ça, les choses sérieuses commencent, on va dire. Donc, le fichier que vous allez télécharger, c'est-à-dire euh, la, la version plus ancienne d'Android Lollipop, c'est-à-dire la 5.0, eh vous allez devoir l'installer manuellement sur ce téléphone. Donc, pour ça, il va falloir la flasher. Comment on fait Donc, là, normalement, si vous avez bien fait, comme j'ai dit, que vous avez ouvert l'invite de commande au bon endroit, il suffit de faire une seule petite commande. Vous faites flash tirez, non, pas underscore du 6, all, entrée. Et voilà. Et donc là, il est tout simplement en train d'installer l'Hollipop 5.0 sur votre téléphone. Donc ça, par contre, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça prend euh, généralement une centaine de secondes. Donc il n'y a qu'à attendre, c'est normal. L'écran va clignoter un petit peu comme ça. Il suffit d'attendre. Il y a certains moments où vous pourrez vous dire que l'invite de commande a bloqué avec certains messages qui ne défileront plus. Mais attendez, je vous jure que normalement ça devrait fonctionner. Donc moi par exemple, vous voyez que c'est bloqué actuellement sur archive .sig. Mais voilà, hop ça s'est tout de suite débloqué. Donc c'est normal, n'ayez hein. pas peur, il suffit d'attendre. Donc vous pouvez voir qu'il est en train d'écrire le système, tout simplement il est en train de copier Android 5.0 sur notre téléphone. Et donc après ça, normalement, ça devrait être terminé. Pour l'instant, il n'y a que des « OK » qui ont défilé sur le CMD. Ce qui veut dire que c'est bon signe. Voilà, c'est terminé. Donc à partir de là, votre téléphone va en fait redémarrer tout seul. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, il y a un petit bonhomme Android qui va s'afficher comme ça pendant quelques minutes, donc attendez, soyez, soyez patient, et, et on se retrouve dès que c'est terminé. Donc après ça, il y aura l'animation la, de démarrage d'Android Lollipop, et ensuite votre téléphone démarra, il faudra le reconfigurer, etc. Donc du coup, on se retrouve tout de suite. Petite coupure. Voilà, donc le téléphone a terminé de démarrer, c'était assez long, c'est parfaitement normal. Donc je vais rentrer mon code PIN évidemment, hop, sans que vous puissiez le voir. Et on arrive là-dessus. Voilà, donc c'est tout simplement la configuration, donc on va la faire ensemble, c'est assez rapide. Je ne vais pas me prendre la tête, on va tout ignorer, voilà, ignorer quand même, blablabla. Bla, bla, bla, bla Hop, on s'en fiche, on s'en fiche, non. Allez, voilà, oui. Ok, donc c'est bon. Hop oui, donc voilà, là il me dit qu'il y a une mise à jour, mais non, je ne veux pas la faire. Hop, donc, mise à jour, mise à jour disponible, non, plus tard, dégage. Bref, ça, c'est pas grave. Alors, euh, donc on est là. Qu'est-ce qu'on va faire C'est tout simplement aller euh, remettre, je vais rebaisser la luminosité juste pour vos yeux, on va tout simplement aller réactiver les options pour les développeurs, voilà c'est pas facile à faire d'une seule main, hein. donc bah voilà c'est l'occasion de vous montrer ce que ça fait, vous voyez qu'ici on n'a pas les options pour les développeurs, donc on va hop tout ici, euh, un truc du build, on appuie plusieurs fois, et maintenant on les a, donc, on descend, débogage des USB, activé. ok, on attend un petit peu, toujours sur cet ordinateur, ok, maintenant c'est bon. Et donc maintenant, bah, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire installer TeamWin. Tac. Donc je recommence sur le PC, on va faire la mise au point. Tac. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est ouvrir directement le dossier Flash, euh, qu'on avait fait tout à l'heure avec TeamWin à l'intérieur, et on va faire Shift clic droit, ouvrir une fenêtre de commande ici, adb reboot bootloader. Voilà, donc euh, une fois qu'il a redémarré sur ce petit menu que tout le monde connaît maintenant, euh, je vais faire la mise au point. Hop, on va tout simplement faire ce qu'on a fait, euh, la même chose en fait qu'on a fait tout à l'heure pour ceux qui ont vu le passage où on a dû passer, euh, repasser par la mise à jour euh, 5.0 d'Android. On va donc faire la même commande. Vous allez écrire flash, enfin c'est presque la même commande, flash espace, non pardon, je recommence, fastboot espace. Flash, espace, recovery, espace, le nom de la recovery. Donc vous pouvez voir que je l'ai renommé pour que ce soit plus simple, twrp.img. Donc c'est ce que j'écris là, twrp.img. J'appuie sur Enter. Et normalement, ça devrait fonctionner. Tac. Voilà, c'est déjà fini apparemment. Donc c'est parti, on a juste à descendre, en fait, à naviguer donc avec les boutons volume sur le côté. On descend jusqu'à Recovery Mode. On appuie oh. sur le bouton Power pour démarrer en Recovery Mode. Et Déjà, vous pouvez voir qu'il y a un petit cadenas en dessous du, du Google. Ça veut dire qu'effectivement, le bootloader est bien oh. déverrouillé. Et voilà, nous arrivons sur le menu de TeamWin. Donc, à partir de là, si j'arrive à faire la mise au point, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir installer divers trucs, etc. Notamment, le fameux SuperSU qui va permettre de router votre téléphone. Donc, euh, si je ne m'abuse... Euh, si je ne m'abuse, il va d'abord falloir. Il va d'abord falloir. Euh... Hum, que je ne sais jamais exactement où c'est ce genre de truc. Donc d'abord, on va reboot le téléphone ouais, tout ouais. simplement. Hop, vous allez dans reboot, etc. Et voilà, c'est là qu'il va vous le proposer. Donc en fait, vous allez dans reboot, vous allez dans système, et voilà, il vous propose Your device does not appear to be rooted, install super assume now, etc. Donc voilà, vous faites swipe to install, donc vous allez faire comme ceci et ça va tout simplement vous installer mmh. tout ce qu'il faut, enfin c'est pas fini, attendez, hein. attendez, attendez, mais on y est presque, on voit le bout du tunnel, là. Mmh. on a bientôt fini les mecs, ok, donc là on a la petite boot animation d'Android Lollipop comme d'habitude, ça va aller assez vite, voilà, tac, comme c'est joli, Mise à jour d'Android, voilà. Donc là on y est, il va me demander mon code PIN si je ne m'abuse. Voilà, je vais rentrer. Tac tac tac tac. Hop, alors, euh, à partir d'ici, donc nous, nous sommes effectivement sur une version d'Android tout à fait 5.0 euh, et qui n'est pas encore tout à fait routée. Comme vous pouvez voir, il va falloir installer SuperSU. Donc là il vous le propose, SuperSU Installer. Donc je vais me connecter au Wi-Fi de la maison, juste histoire que ça aille un peu plus vite parce que vous avez besoin d'une connexion. Hop, voilà, donc si vous êtes en 4 normalement, ça marche aussi. Voilà. Hop, on attend que ça se connecte. Voilà, normalement, c'est bon. Connecté, parfait. Et donc, maintenant, vous allez tout simplement aller ici. Super suis installeur, vous, vous allez dessus. Hop. Et là, il va vous proposer deux choses, donc Play ou TWRP. Donc, nous, on va faire TWRP. Il va le télécharger. Voilà. Continue. Et normalement, votre téléphone va redémarrer tout seul. Comme ceci. Allez directement sur TeamWin et voilà, il vous l'installe. Si c'est pas magnifique. Hop, le téléphone redémarre. Et voilà, donc a priori notre téléphone est bel et bien routé. Vous pouvez vérifier en téléchargeant une application comme Root Checker. Donc c'est ce qu'on va faire, et c'est histoire d'être sûr et certain même si normalement ça a fonctionné. Déjà si vous allez ici et que vous avez super SU, ça veut dire que ça a marché normalement. Hop, on peut la lancer par exemple. Voilà, on s'en fout, on n'a pas envie de... non. Aucune application configurée, c'est normal, pour l'instant on n'a pas encore mis de, de choses qui, qui nécessitent le route donc c'est logique. Mais si on va par exemple sur le Play Store, je vais télécharger Root Checker très vite fait. Ah ouais, non, il faut que je, je mette mon compte Google. Bon, c'est pas grave. Faites-moi confiance. <rire> Faites-moi confiance, le route a fonctionné. Donc euh, voilà, à partir de là, votre téléphone est routé et on va pouvoir passer à des tutoriels un peu plus intéressants comme euh, par exemple installer des kernels alternatifs ou des ROM Custom comme CyanogenMod, etc. etc. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo. Le prochain sera certainement sur comment installer CyanogenMod. Voilà. Allez, salut